Allez, c'est vendredi, il est 7 h du matin, et il y a de fortes chances pour que vous dormiez tous, parce que la plupart d'entre vous ne vont pas au boulot, mais c'est l'expresso. Et on commence avec les sorties de Games Workshop, j'en ai déjà parlé rapidement avec la boîte les Slave to Darkness euh, au prix éditeur de 155 euros, ben, j'espère que vous l'avez pris coup chez mon partenaire, notamment avec le code Pierrot. <rire> Je trouve que ça fait pas de mal. Sinon la série des euh, Motrips hein, avec euh, leur Battleton, leurs cartes et puis beaucoup hein, de sorties euh, qui vont euh, être associées, on sera à 42,50 euros pour le Battleton et à 29 euros pour euh, les cartes. Et pour finir, bah, je voulais vous parler de la superbe boîte euh, des euh, Sylvanes avec 10 figurines que je trouve absolument magnifiques. Franchement, c'est une des factions qui euh, me fait le plus d'œil dans AOS. Elle sera au prix de euh, 105 euros. Côté jeu de plateau, Massive Darkness 2 va s'enrichir avec euh, le peuple des fées. Pour moins de 30 euros, cette boîte euh, d'ennemis hein, euh, contient euh, deux euh, nouveaux types de monstres, des Pixies et euh, des Harpies, et un nouveau monstre itinérant, euh, la reine Kaenedra. Khaen la boîte contient également 12 euh, nouvelles cartes d'objets qui peuvent être utilisées euh, par n'importe quel type euh, de monstre, ce qui les rend euh, encore plus imprévisibles. Pour 20 euros, vous aurez le kit de conversion qui, comme son nom l'indique, est un kit de conversion pour la V1 à la V2. Et enfin, Bard et Ingénieur versus Ange du Métal. Cette boîte introduit deux nouvelles classes, hein, le Bard et l'Ingénieur, ainsi que quatre nouveaux héros dans Massive Darkness 2, Elscape. Chaque classe dispose de ses propres composants, de ses règles spéciales et puis cette boîte contient également un nouveau monstre itinérant là aussi le narcissique ange de métal l'un des êtres les plus menaçants de tout le royaume infernal allez côté jdr euh, évidemment euh, je ne peux que euh, attirer votre attention sur l'anneau unique qui va euh, donc sortir euh, ce, cette semaine on sera euh, au prix de euh, 45 euros donc euh, Free League, hein, qui est soutenu euh, par une traduction française euh, vraiment excellente euh, par Edge, que je remercie, et bien entendu, je reviendrai euh, avec Nicolas sur une présentation complète de cet ouvrage. Sinon, au niveau euh, conseil BD, <rire> vous en avez pris l'habitude, je vous conseille et très vivement euh, les âges perdus euh, de euh, Le Gris et euh, Poli, on est aux éditions d'argo euh, voilà le speech c'est que en l'an 1000 la fin du monde a vraiment eu lieu euh, en fait le monde est ravagé par une pluie de météorites et puis on retombe un petit peu à l'âge de pierre hein, où on savait pas grand chose dans l'humanité on, on, on perd l'écriture toutes ces choses-là et en fait, les peuples redeviennent nomades, donc ils suivent des itinérances en fonction des proies qu'ils chassent. Et puis, il y a des petits fortins comme ça qui sont répandus dans le monde entier. Et en fait, ils se passent la main entre ces fortins entre eux. Donc voilà, ils sont, ils sont itinérants. Et en fait, ce fragile équilibre va être mis... Euh, en péril euh, par le fait que euh, un des membres d'une des euh, sociétés euh, découvre comment on peut de nouveau cultiver et donc se euh, sédentariser, ce qui est plutôt mal perçu par les autres groupes. Euh, voilà, c'est pour l'instant euh, en deux tomes, il euh, y en aura, aura d'autres, hein. je crois que c'est prévu en quatre tomes, ou une chose comme ça, oui, quatre tomes, c'est prévu en quatre tomes. Euh, c'est extrêmement dynamique, c'est très très joli, euh, c'est vraiment bien écrit et ça se lit très très facilement. Moi je me suis cogné les deux tomes d'affilée, euh, j'arrivais plus à décrocher. Donc euh, voilà, je pense qu'il euh, y a vraiment du bon. Et puis sinon, eh bien, je reviens naturellement euh, sur l'annonce de euh, Atomic Mass Game euh, qui a eu lieu euh, hier avant-hier. Du coup mercredi puisqu'on est vendredi matin par moment où je filme cette vidéo mais euh, vous êtes vendredi matin donc les informations que l'on a sur ce star wars shatterpoint euh, qui sont des informations plutôt sûres puisque voilà, elles, ont, elles apparaissent en sous-marin, Même n'ont pas été données à moi. Donc à partir de là, je me sens à la liberté de les transmettre. Euh, on sera donc bien sur une échelle de Marvel Crisis Protocol en 38 mm. Euh, ce sera full VF dès la sortie, puisqu'il y aura également de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, du portugais et du polonais. Voilà. Euh, les décors euh, seront du coup euh, bien prévus euh, dans le corset, euh, un petit peu comme pour euh, MCP. Euh, bien entendu, il y en aura d'autres euh, qui vous seront euh, vendus, sans aucun doute malheureusement très chers. Euh, les mécanismes vont ressembler fortement à Marvel Crisis Protocol, puisque on a eu un, un communiqué de presse. Et euh, les gens d'Atomic Max Game... Euh, euh, s'enorgueillissent quand même un petit peu euh, de dire qu'ils ont enfin leur jeu Star Wars et qu'ils ont pu enfin développer leur propre vision de Star Wars. Euh, donc euh, évidemment, on ne sera pas sur l'intégralité du système de Marvel Crisis Protocol, mais très très très fortement inspiré. Notamment, euh, ben, au niveau des mouvements, tout ça, ça restera des systèmes de réglettes, je pense. Et puis ce sera euh, un jeu euh, de héros contre héros, donc des petites teams assez euh, assez réduites et euh, beaucoup de prises d'objectifs et euh, de scénarios euh, de ce style. Euh, dans la boîte euh, du corset on aura donc Dark Maul, enfin euh, Maul puisqu'il ne faut pas l'appeler comme ça, on aura Maul euh, et Asoka et puis ensuite on aura des bandes qui sortiront euh, régulièrement, notamment tous les mois, ils appellent ça euh, des bandes. Euh, contrairement à ce que moi euh, je j'ai subodoré, euh, ce n'est pas du prépain, euh, cette information on peut la tirer du, euh, du communiqué de presse qui euh, précise que euh, le jeu a aussi bien été pensé pour les gamers, mais qu'il plaira aussi... Au peintre donc on peut partir du principe que on sera exactement sous le même format que marvel crisis protocol euh, et puis euh, et ben on nous annonce qu'il ne faut pas qu'on s'inquiète et que star wars légion euh, continuera puisque c'est pas du tout euh, la même cible et que euh, de fait il euh, n'y a pas de raison que l'un euh, remplace l'autre c'est pas du tout euh, la même nature de jeu moi, à titre personnel, la seule inquiétude que j'ai, c'est que, ben, euh, ce Star Wars, euh, là, euh, ça sera leur bébé. Et euh, c'est quand même pas, chez Atomic Mass Game, des foudres de la gestion. <rire> Autant voir leur dernier live où pendant euh, près de 20 minutes, il euh, n'y a pas de son. Euh, et euh, du coup, j'ai peur qu'ils aient du mal à mener de front. Une communication efficace euh, sur ce star wars et euh, sur les autres que ce soit euh, x-wing qu'ils ont aussi star wars légion et armada que d'ailleurs ils ont mis en suspens parce que euh, ben, ça faisait trop en fait euh, donc euh, donc voilà c'est la seule euh, inquiétude que j'ai je ne pense pas que l'un remplacera l'autre j'espère pas euh, mais je peux pas me positionner sur euh, sur ces choses-là, puis j'ai pas envie de prendre la parole sur ces jeux, sujets parce qu'on va dire que je fais du mal aux licences, donc euh, donc voilà, j'ai euh, pas spécialement euh, d'avis. Moi je continuerai à couvrir Star Wars Légion, évidemment, j'essaierai de continuer à travailler sur X-Wing, et euh, je serai présent sur Shatterpoint, tout comme je serai présent sur le jeu Star Wars Deck Building. Donc euh, voilà, pas d'inquiétude pour ceux qui sont fans de Pierrot et fans de Star Wars vous allez en manger et en remanger encore euh, voilà on sera on sera présent et je ne ferai pas euh, de préférence entre un jeu et un autre puisque moi les deux propositions euh, m'attirent beaucoup et euh, avoir une échelle 38 mm je pense que c'est quelque chose de très intéressant, de très alléchant et euh, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Ça vous souhaiter un très bon week-end prolongé de 3 jours et à vous donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Allez, je vous embrasse tous. Ciao